Tu dis quoi? Salut à tous! Hello, hello, c'est ta spécial! Ah ouais. Salut les monkeys, salut les singes! <rire> <rire> Moi j'ai quand même envie de présenter le véhicule! Mmh. <rire> Franchement, c'est nul! Tu, tu ce filmes pas, là ou pas? Moi, c'est pas un moment que je filme, j'ai pas arrêté. Okay. Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo sur euh, César, notre euh, vvt T4 aménagé. une petite visite guidée chose qu'on voulait faire depuis longtemps déjà on voulait faire juste après qu'on ait fini l'aménagement mais finalement le temps est passé, on a, on a traîné et je pense que c'est encore mieux comme ça, parce que là ça fait environ quatre mois qu'on vit dedans et on a apporté plein d'améliorations, de changements par rapport à ce qu'on avait fait de base et euh, du coup on va vous emmener faire un petit tour à l'intérieur et à l'extérieur pour vous montrer un petit peu euh, voilà, comment il est et comment on l'a modifié. Alors, César, c'est un Volkswagen T4. Il est de 2001. C'est un 2 4 TDI, donc diesel. Pourquoi on a craqué sur lui En fait, à la base, on voulait un Volkswagen parce qu'ils sont réputés euh, avoir des moteurs très résistants. Vu qu'on voulait partir loin, faire beaucoup de kilomètres, on s'est dit que bah, c'était un peu la valeur sûre pour nous. C'était le bon compromis entre récent et... Et assez vieux pour pas qu'il y ait trop d'électronique dedans. Euh, on est franchement super satisfait. On a absolument rien. On n'a pas de clim, on n'a rien. Mais on a tout ce qu'il faut. En fait, on a craqué sur celui-là. Parce qu'on l'a trouvé. Il avait 55 000 km au compteur. Ce qui est une chose hyper rare. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de peine à trouver des modèles avec moins de 100, km, 100 000 km. Et voilà, celui-là, euh, il était en super état. Et on s'est dit, bon, allez go, c'est un signe du destin, on, on le prend. Donc voilà, euh, à la base c'était un fourgon qui était complètement fermé, la cabine arrière. On a décidé de lui rajouter quand même une vitre euh, latérale qu'on a récupérée dans une démolition pour, euh, pour avoir quand même un petit peu de lumière. Euh, pour nous c'était important en fait de ne pas euh, avoir ces fenêtres euh, de camping-car parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient à l'extérieur trop visibles, euh, qu'on qu qu remarque trop qu'ils soient euh, aménagés euh, et qu'il y ait des personnes qui vivent dedans Aujourd'hui avec le peu de recul qu'on a on, on, on se dit que c'est pas si dérangeant que ça en fait euh, que, euh, que les gens remarquent Pour l'instant en tout cas nous ça nous a bien réussi euh, d'être discret à l'extérieur parce qu'on n'a eu aucun souci, ni avec la police, ni avec les habitants, rien du tout alors qu'on a quand même souvent dormi dans des endroits publics donc euh, pour l'instant ça marche L'aréos c'est nous qui l'avons posé alors euh, ça aussi avec le recul à refaire je pense qu'on prendrait euh, plus de temps pour trouver un modèle euh, déjà rehaussé d'origine parce que même si c'était cool à faire et que du coup on l'a vraiment transformé euh, jusqu'au bout c'est nous qui avons euh, tout fait de a à z euh, ça nous a quand même pris pas mal de temps ça nous a demandé beaucoup d'énergie euh, on pensait économiser de l'argent aussi en faisant comme ça parce que les modèles qu'on voyait avec la relose déjà étaient beaucoup plus chers euh, finalement euh, après calcul euh, Finalement je pense que si on a économisé c'est vraiment pas grand chose Et aujourd'hui on se retrouve avec une problématique c'est que ça c'est de la fibre de verre Et on trouve que c'est quand même moins pratique que de la tôle Ne serait-ce que par exemple des trucs très cons Mais pour venir coller des aimants et fixer des choses dessus on peut pas Pour notre sortie de cheminée et tout ce qu'on a voulu percer dedans On n'a pas pu souder non plus les métaux en termes de construction, ça nous, ça nous pose quand même pas mal de soucis. La petite nouveauté qu'on a mis euh, tout récemment, c'est euh, les portes-vélos. On était parti sans vélo, euh, avec l'idée que peut-être on en mettrait euh, après, on en prendrait après. Euh, c'est vrai qu'on a fait deux ou trois mois et on s'est dit que les vélos c'était essentiel. qu'on n'aime pas trop être euh, dans les centres-villes pas quelque chose où on se sent très bien, on aime plutôt être à l'extérieur. Mais des fois, on y va quand même, que ce soit pour visiter ou pour d'autres choses. Et donc dans ce cas-là, euh, c'est assez pratique en fait de pouvoir parquer le véhicule à l'extérieur des villes et de pouvoir aller en vélo dedans. Ça, c'est la première raison. La deuxième, bah, c'est toujours cool de pouvoir aller faire des petites balades à vélo et tout. Donc on a, on a décidé de, de mettre ce petit euh, porte-bagages tout simple euh, qui est facilement démontable. Il n'y a rien qui est fixe. Euh, ça tient tout avec des, avec des sangles On a deux vélos qui sont dessus Ça tient très bien, aucun souci Tout ce que j'ai fait en plus c'est mettre des petits euh, rivets ici et contre la tôle Pour euh, être sûr que ça tienne bien euh, Et voilà Alors ça nous a juste euh, maintenant un petit peu embêté pour euh, l'ouverture du coffre euh, Le coffre ne tient plus Donc maintenant on a une petite barre fait maison Qu'on met pour euh, soutenir le, le coffre et pour, pour qu'il puisse tenir. En fait c'est un rouleau de peinture extensible à la base, on peut du coup choisir la longueur et on a rajouté euh, à l'extrémité le, un rouleau de peinture petit euh, sans l'embout de, de peinture bien sûr pour venir en fait le crocher dans la serrure. Alors je vous fais une petite démo. Et en gros on lève, ensuite on vient crocheter ça ici et voilà on le pose Enfin, J'en profite, je vous montre notre table, comment elle est tenue. On a, on a mis support, ça c'est quelque chose qu'on a rajouté aussi, par exemple, qu'on n'avait pas au départ. Ici on a mis aussi une petite sangle pour retenir nos, nos coussins qui, faisaient, qui se sont cassés la gueule 2-3 fois, dont une fois dans une flaque d'eau, c'était super sympa. Et voilà, sinon là ça n'a pas trop changé. L'autre chose, c'est notre rail ici de côté euh, pour venir mettre une bâche, une, en, une sorte de auvent. Euh, qu'on fait glisser à l'intérieur et qu'on fait tenir par euh, deux poteaux euh, c'est super pratique nous c'est la solution parfaite, c'est pas cher et euh, c'est pas visible et ça se range facilement euh, franchement c'est top on a eu juste une fois où on l'avait pas bien accroché ou un soir il pleuvait, il ventait, il y a tout qui est tombé mais c'est juste parce qu'on était encore des débutants euh, sinon à l'extérieur c'est tout euh, on va passer du coup à, à la cabine avant. Donc, ici, euh, bah, finalement, peu de choses ont été changées euh, par rapport à notre départ, même par rapport à comme elle était d'origine. Tout euh, ce qu'on a fait, c'est de changer la banquette. On avait, elle était trois places à la base, et nous, on l'a transformée en deux places, parce que la banquette ne servait à rien finalement. Euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté du coup au milieu un meuble euh, qui nous sert énormément, franchement. Euh, c'est un vide poche, un, un tiroir de rangement supplémentaire, c'est super cool Ça on a rajouté aussi depuis qu'on est parti Parce que bah, c'est un, un espace qui était vide Et bah, voilà, on a, on a mis ce truc On a réussi vraiment à quasi combler tous les espaces vides de ce fourgon En dessous du véhicule, en dessous du siège, pardon, on a un espace Où on est venu mettre nos... Boîte à outils Derrière le siège, ça a été un endroit aussi qu'on n'avait pas calculé au départ Mais on a un nombre de choses incalculables On a d'autres euh, petites pochettes où on range du matériel justement de, de bricolage Et c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense en fait C'est vraiment un truc de fou Et ensuite bah, on a juste à, à remettre le siège à la bonne hauteur Ça cale le tout, c'est parfait Ici de ce côté c'est la même chose, je ne vais pas y passer des heures euh, derrière le siège, on a foutu aussi donc plein de choses. Euh, je vais peut-être aussi vous montrer nos cales qu'on a, qu a fait euh, découper. Euh, ça coûte vraiment pas cher. Euh. En fait, ça nous sert à, à... Égaliser. Égaliser, non. Ça nous sert à... Équilibrer. Équilibrer. Réhausser. Rendre plat notre... Aplanir alors. Aplanir, ouais. Ah. Alors ces, ces cales qu'on a fait faire, elles, euh, elles nous servent à aplanir notre véhicule quand on arrive à un endroit et que le terrain il n'est il pas plat et qu'on est penché soit d'un côté ou de l'autre, on les met euh, sous, les, sous les pneus et puis ça nous sert à, à dormir euh, à plat et à pouvoir cuisiner à plat. Euh, nous c'est la solution la moins chère qu'on ait trouvé, euh, voilà, c'est sur mesure, c'est simple à ranger, euh, ça prend peu de place, on les cale sous nos sièges et, et voilà. On n'avait pas calculé cet espace de la cabine avant mais finalement euh, on a rangé énormément de choses ici devant Tout ce qu'on utilise rarement en fait ou, ou qu'on utilise vraiment quand on roule euh, Voilà donc maintenant on va passer à la, à la dernière partie, la partie de vie intérieure donc euh, suivez moi, on y va Alors premier compartiment, il y a très peu de choses mais il y a l'essentiel Notre petit balai pour euh, faire le ménage et enlever la poussière notre tapis, on le glisse là à l'intérieur aussi quand on part. Et là, on a deux briques réfractaires qu'on a achetées euh, durant l'hiver. Euh, C'est ce qui nous sert de chauffage auxiliaire, on va dire. Euh, quand on voulait un petit peu se réchauffer à l'intérieur, on, on allumait le gaz, euh, on chauffait ces pierres. Et en fait, ces pierres, elles ont la particularité de, de garder la chaleur très longtemps. Et donc en fait après on éteignait le gaz et puis le, la chaleur rayonnait pendant euh, des heures encore. Donc euh, ça c'est quand euh, il ne fait pas trop froid qu'on veut se chauffer euh, rapidement et à moindre coût. Euh, parce qu'une pierre comme ça je crois que c'est 2 francs ou 3. Et le gaz euh, vu que maintenant on remplit au GPL ça nous coûte rien aussi. Euh, donc voilà. Alors, j'allume les lumières. On va commencer par euh, le plan cuisine. Euh, qui n'a pratiquement pas changé finalement euh, nos tiroirs en tout cas sont restés les mêmes avec les mêmes accroches euh, c'est juste l'intérieur qu'on a trouvé petit à petit euh, nos rangements euh, finalement on peut mettre énormément d'espace c'est super pratique d'avoir euh, ces tiroirs de compartimentés et de tailles différentes aussi ici donc on a toujours notre système qu'on peut lever ici qu'on utilise finalement assez rarement euh, en pratique en fait ici c'est vraiment un espace où on où on pose des trucs quand on est dehors ou quand on rentre dans le van et tout Et on s'en sort très bien avec cette partie là en fait du plan de cuisine On s'était imaginé qu'il était peut-être un peu petit Mais en fait on utilise la table et, euh, et le plan de cuisine donc, euh, donc ça va très bien Ici tout ce qu'on a rajouté c'est qu'on est venu mettre des loquets ici pour euh, fermer nos portes quand on, on roule euh, Ici à l'intérieur, bon je vais pas tout sortir ni tout vous montrer euh, parce que c'est un petit peu le bordel Mais voilà, c'est tout, toute notre bouffe se, se trouve là Ici c'est un endroit où on met les choses qui doivent rester au frais sans être au frigo Parce qu'on s'est rendu compte que c'était la partie la plus fraîche de notre fourgon Je pense vu qu'elle est vraiment sous tout ce bois au sol et derrière cette planche Ça reste assez frais, c'est pour ça qu'on a nos médicaments par exemple qui sont là aussi euh, Ici donc notre compartiment haut. Voilà, qu'on a un petit peu amélioré euh, mais dans l'ensemble, c'est resté, resté la même chose. C'était super pratique euh, d'avoir mis ce bois là en aggloméré avec une finition, euh, je sais pas comment on appelle ça, mais qu'en gros il y a de l'eau qui peut couler dessus, ça fait rien parce qu'on avait quand même plusieurs fois des dégâts d'eau et euh, ça a été bien pratique d'avoir ce bois là qui, qui est résistant à, à l'eau. En parlant de l'eau. Euh, on a notre euh, robinet qu'on a dû changer il y a quelques jours parce que le premier modèle avait euh, pété Alors c'était vraiment un modèle de merde qu'on conseille à personne Il y a quelqu'un qui nous avait averti euh, juste après notre vidéo sur l'aménagement qui nous avait dit qu'il avait eu des problèmes avec son robinet euh, Alors ça n'a pas manqué pour nous aussi voilà on a, dû, on a dû changer ce modèle là ça fait quelques jours qu'on l'a donc on peut pas vous en dire plus ici on a vissé au, au bois cette, ce tupperware en fait de base pour mettre nos tous nos savons nos, nos brosses à dents et tout qui est quand même un, un moyen assez pratique pour nous d'avoir de, de, toujours tout ici euh, sous la main autre chose assez pratique pour nous c'est toutes ces deux petites boîtes qu'on est venu mettre pour euh, tout ce qui est épices poivre sel euh, sucre et tout ça, ça c'est super pratique aussi d'avoir tout sous la main, tout c'est du bois de récup qu'on a qu'on a remixé à notre sauce. On a rajouté aussi, ça c'est le petit truc technique, euh, une hotte euh, parce qu'en fait après quelques semaines de cuisine dans, le, dans notre fourgon, on s'est rendu compte que c'était quand même une problématique, tout, ce qui, tout le, le, le gras, les, les odeurs, l'humidité euh, qui montait et qui restait là en fait. Nous, d'autant plus, on a de la moquette sur les murs, donc euh, euh, on avait peur bah, de finir avec une tâche euh, ici et de gras au bout de deux mois. Donc euh, on, on a commencé à réfléchir. Au début, on s'est imaginé euh, percer le toit pour mettre une hotte euh, qui extrait l'air à l'extérieur. Finalement, il y a notre panneau solaire, ça amène plein de complications, donc on a trouvé cette hotte de la marque Demetik, qui en fait a un filtre à, à charbon, un filtre à graisse à l'intérieur, qui aspire l'air et qui recrache l'air du coup un petit peu plus euh, purifié, on va dire, avec euh, moins de saloperie, et qui nous permet surtout aussi d'avoir l'humidité qui vient taper là euh, avant de taper au-dessus. Et donc on a fait cette petite cage comme ça, on peut le rentrer et le ressortir. Il a des petites lumières aussi. et... Et voilà, il y a deux vitesses. C'est quand même super pratique. Euh, pour nous ça, nous, ça nous a fait la différence. Ici, on est venu mettre aussi, euh, quand on était au Portugal, et des carreaux de, de carrelage typique. Euh, C'est à la base pour protéger de tout le gras, toutes les salissures qui peuvent venir d'ici, de, de, quand on cuisine. Et ici, en bas, on a la, la bouteille de gaz GPL. Je vais pas revenir dessus. Il y a une vidéo qui explique tout en détail. Euh, notre installation là-dessus, mais c'est ici qu'on ouvre et qu'on ferme la bouteille et on a rajouté aussi à l'intérieur de ce compartiment un détecteur de gaz Alors juste euh, rapidement sur la partie électrique euh, Déjà euh, ici on a mis notre petite couverture anti-feu et là euh, un petit extincteur parce qu'on ne peut pas attendre le gros quand on a le plié Ensuite pour euh, l'intérieur, euh, donc ça n'a pas changé par rapport à avant tout fonctionne super bien, hein. on est... franchement c'est top, l'installation que le gars nous a fait, elle est, elle est géniale euh, Le seul défaut pour moi de cette boîte, c'est son emplacement En fait ça a été une erreur je pense de l'avoir mis euh, ici Alors premièrement parce qu'elle est en hauteur Et en hauteur c'est là où tout l'air chaud vient et euh, toute l'humidité Et bah, tout le matos électrique ça n'aime ni le chaud ni l'humidité Donc déjà ça c'est une erreur en termes de hauteur, on aurait dû le mettre au sol et la deuxième erreur, c'est de l'avoir mis à côté du plan de cuisine euh, pour exactement les mêmes raisons. Parce que dès qu'on se met à cuisiner, il bah, y a de l'humidité et il euh, y a de la chaleur qui est dégagée. Et ça n'aime pas du tout. Donc voilà, erreur d'emplacement. Euh, si vous êtes en train de construire le vôtre, euh, réfléchissez à un autre endroit euh, pour mettre ça. Nous, on pensait que c'était pratique pour l'avoir en haut. Euh, et tout, alors c'est pratique pour ça, mais ouais, non, à refaire, je le, je le, mets, je le mets ailleurs. Ici devant, euh, on met toutes nos réserves d'habits de la saison passée, c'est-à-dire que là, on a tous nos habits d'hiver qui sont mis au fond, et là, à droite, on a nos sacs à dos, tout ce qu'on veut on veut sortir assez facilement. Alors, ici derrière, donc comme je vous ai dit, il y a tous nos habits. Alors, on a compartimenté ça aussi simplement que ça, ça c'est les habits de Raquel, ça c'est mes habits, euh, et ça c'est tout... Euh... Nos linges, sous-vêtements et tout ça, c'est placé là-dedans, c'est super pratique, on s'en sort très bien comme ça Et ici, toute la partie de gauche, c'est un peu notre, euh, notre chaise sur laquelle, à l'époque, quand on habitait dans une maison, on posait tous nos habits quand on rentrait C'est devenu cet endroit-là euh, Là, il n'y en a pas beaucoup, c'est tout bien rangé pour la vidéo, on a fait attention à ne pas trop vous choquer Mais normalement, ça ne ressemble pas trop à ça, c'est assez en bordel Voilà euh... Je vais en profiter, je vais faire la partie droite où ici on a fait une modif. Bah ça ça n'existait pas en fait aussi au départ. Euh, on, on, est, on est venu rajouter parce qu'on sentait qu'on avait ce besoin euh, d'utilisation. Voilà. Et c'est super simple. On a juste mis euh, ce, ce filet qu'on achète n'importe où, qu'on a vissé sur une planche en bois là. Un truc super simple à faire, hyper rapide. Ici, pareil, euh, on se rendait compte que bah en fait, avoir une petite bibliothèque, ça nous. Ça, on en avait envie, on avait plein d'ivres qui traînaient partout et c'était assez pénible euh, Alors on a vissé deux planches en bois Voilà, pareil, un petit filet Et ça tient super bien Autre nouveauté par rapport à, à avant qu'on a rajouté en cours Qu'on a senti le besoin, c'est ce petit euh, rideau Pour en fait, deux raisons La première, c'est pour avoir une séparation euh, dans, à l'intérieur du van euh, pour euh, notre intimité Quand quelqu'un a besoin d'intimité ici de, dans cette partie là du van On baisse le rideau, l'autre se met derrière le rideau Et c'est comme s'il y avait un mur quoi. On, on est vraiment voilà, séparé entre les deux euh, Ça c'est la première utilisation Et la deuxième c'est le matin Quand euh, un de nous deux a envie de se lever plus tôt je baisse le rideau et comme ça, euh, je peux allumer les lumières et elle, ça ne la dérange pas. Elle peut continuer à dormir et puis moi, je peux com commencer à vivre dans cette partie-là du van. C'est un rideau qu'on n'avait pas mis au départ, mais qu'aujourd'hui, on pourrait plus passer. Pour un si petit espace, je pense que c'est indispensable. Donc ça, c'est le, le reste de multicouche parce qu'on a mis du multicouche à l'intérieur de nos, de nos parois pour euh, l'isolation. Et le reste, ce qu'on en a fait, euh, on l'a recyclé en par soleil et isolant pour nos vitres parce que c'est nos plus grands ponts de froid et ponts de chaud en fait, ponts de chaleur euh, donc celle là en fait à l'arrière elle est quasiment fixe tout le temps euh, surtout depuis qu'on a les vélos en fait ça sert vraiment plus à rien de, de l'enlever parce que bah, notre vie est de toute façon plus ou moins bouchée tout le temps euh, donc on l'enlève vraiment rarement euh, elle est toujours là et ça nous sert vraiment autant en été qu'en hiver euh, quand, ça fait vraiment une grosse différence en fait On a la même chose pour cette vitre là Un rectangle qui fonctionne exactement de la même façon Ça on pensait que c'était une super idée De les mettre à la base Deux crochets là qu'on voyait mettre un hamac ici au milieu Je sais pas encore quel truc on a imaginé on, Le nombre de fois on les a utilisés c'est zéro On les a jamais utilisés pour le moment Donc euh si vous voyez du sens, hein, mettez-en, euh, des crochets comme ça, mais pour nous, en tout cas, pour l'instant, ça ne nous a pas trop servi. Après, euh, voilà, on verra. On n'a pas encore fait toutes les saisons ni tous les endroits. Ensuite, ce meuble-là, bah, il n'a pas trop évolué. Euh, à part cette partie ici devant, euh, où on est venu mettre, bah, comme vous le voyez, tout notre euh, matos électrique. Donc là, notre truc qui est fixe, qui est relié toujours à notre euh, transfo. Euh, qu'on peut, qu peut éteindre, c'est là qu'on branche tout notre 220 volts Ici on va changer, on va mettre une, un truc encore plus large Pour venir vraiment mettre tous nos câbles et tout Parce que c'est pas, pas encore hyper pratique, hyper optimisé Ici en bas on a la partie un petit peu chaussures et, et compagnie Pareil c'est pas encore 100% optimisé Pourtant, Pour l'instant ça fait le taf Mais c'est pas dit que ça reste comme ça tout, tout le long Ici c'est la partie de nos jeux de société. Notre trappe ici, ça s'est transformé vraiment en caverne d'alibaba de nos jeux de société. Ensuite, pour la partie du bas, ici, bah, c'est nos, nos toilettes qu'on a mis. Ici, par-dessus les toilettes, on est venu euh, récemment profiter de l'espace pour ajouter un petit bac et ranger des affaires parce que c'était un espace qui était inutilisé. Et dans les vannes, on n'aime pas ça, des espaces qui ne sont pas utilisés. Euh... Là c'est toutes nos affaires un petit peu de nettoyage et tout, euh, tout notre stock Ici derrière on a notre réserve de bois pour euh, l'hiver qui là est quasi vide Notre poêle à bois Et bah, derrière c'est donc les bacs Et là on a notre frigo Sur le frigo et sur les, les toilettes on est venu rajouter ces fils là Pour tirer en fait parce qu'il y avait rien et on s'est vite rendu compte que c'était super chiant Pour les sortir de leur, euh, de leur planque Pour le, les toilettes c'est la même chose Venu rajouter ce petit fil pour pouvoir les tirer et les repousser. Euh, là, on a mis euh, tous des petits tendeurs et tout pour euh, pour fermer, verrouiller les différentes choses. Euh, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. On a bien fait le tour là de, de tout ça. Je crois que j'ai même trop parlé, je pense, comme d'habitude. Okay. On n'a ah, pas parlé de ta moustiquaire par contre ah, ma Cette moustiquaire. belle moustiquaire qui mine de rien fait une grosse différence C'est quelque chose qu'on a envie de faire d'ailleurs sur la, sur la vitre latérale Lui rajouter une petite moustiquaire ça nous manque En période de canicule en ce moment euh, on a quasi tout ouvert quand on, quand on dort Et c'est vrai que pour ne pas se faire bouffer c'est assez pratique Alors son fonctionnement c'est tout simple euh, On le sert avec des ficelles ici en haut on a juste à tirer dessus parce que Raquel a des nœuds magiques. C'est elle l'experte des nœuds. On déroule et on vient fermer sur les côtés ici, sur le côté là. Et là en bas, ça se scratch. Alors les scratchs sont en modification, donc pour l'instant, c'est pas encore, mais voilà. C'est une moustiquaire fait maison. Tout ça, ça a été cousu par Raquel, fait sur mesure. C'est vraiment du travail de pro. Et c'est super utile, franchement. Et pas cher. <rire> voilà. Comme ça, on peut dormir avec notre porte coulissante ouverte. On va juste vous montrer encore maintenant comment est-ce qu'on ouvre le lit. Vas-y. Ok. Vas-y. Ok. Donc... La première étape, c'est de baisser la table. On va le refaire, Fab. Vas-y. Ok, bon. Quatrième prise. On va peut-être y arriver. Donc là, on vous a fait de l'espace pour que vous voyez bien, parce qu'apparemment, on ne voyait pas. Du coup, peut-être que j'en vais enlever encore un peu ces coussins euh, qui normalement sont à l'intérieur, mais pour par souci de visibilité, on va les enlever. Première étape. Je vais enlever ça aussi Raquel, c'est ça Donc on m'indique derrière la caméra qu'il faut supprimer aussi ces objets encombrants. Raquel, est-ce que c'est ok là C'est ok. Tu vois bien Ok. Donc voilà, comme je disais, normalement on n'a pas du tout besoin de faire ça. La première étape c'est descendre le, la table. Tac, on la fixe. Je la, canne entre les, je la cale entre les, les pieds pour que, pour que ça passe. Je tire ici cette table. Ne pas oublier donc, de fermer bien ça, de prendre le petit pied qui se trouve à l'intérieur et qui va venir servir de support pour la dernière planche qu'on va mettre. Donc je le scratch ici. Voilà. On a mis ici un truc pour fermer, ici pour venir locker notre, euh, voilà, notre pied. Donc comme ça, ça ne bouge pas. Parce qu'au début, on n'avait pas ça et euh, ça, ça pouvait bouger. Donc là, c'est totalement fixe. Donc une fois que ça s'est loqué, euh, on tire ça, on vient chercher notre planche ici qui a pas mal évolué aussi. On lui a rajouté plein de trous pour que ce soit plus facile à venir la prendre et la l'alléger aussi. Et cette planche là, on vient la mettre ici, entre les dents, qu'elle se cale parfaitement là. Ici, on a aussi quelque chose qui la tient, ici, là de côté. Il y a le pied qui la tient là. Elle est tenue par le pied ici. Et tout là. Ensuite, on tire ça là. Et voilà, notre lit est installé. Et on n'a plus qu'à chiller et dormir. Les coussins Non <rire> on pas. Et voilà. Bonne nuit les monkeys.